Attention, cette vidéo est une création provenant de l'imagination de Bluminkselmatte et le mat. Elle ne se base sur aucune histoire officielle de Halo. Je répète, ceci est une fanfiction et n'est pas officielle. Début de l'enregistrement numéro 128, 21 août 2501, pour la déposition de la recrue Tremblay. Cet enregistrement est la déposition légale pour votre incorporation dans la milice de l'administration militaire coloniale, dans le but de protéger les planètes de l'UEG. Veuillez vous identifier. Mon nom est Wedge Tremblay, né le 7 juillet 2481 sur Cygnus 2. Quel est votre niveau d'étude? J'ai une licence en géographie pour au départ faire euh, professeur des écoles. Et pourquoi voulez-vous rejoindre la milice? Je souhaite défendre l'UEG face aux insurrectionnistes. Notamment les enfants qui se retrouvent influencés par ces terroristes. D'accord. La durée unissade de l'engagement est de 5 ans renouvelable. J'aurais-vous de protéger les habitants de l'UEG, de combattre les rebelles et de garantir la sécurité et la paix de l'UEG Oui, je le jure. Très bien. Fin de l'enregistrement. Rapport de mission du 23 septembre 2508 effectué par la caporal chef Aubry, chef de l'équipe Delta. L'objectif de la mission du pelton était de se renseigner sur la présence d'un camp insurrectionniste près d'un village loyaliste. Le pelton, dirigé par le sous lieutenant Saito, s'est inséré au sud du village via Pélican sans problème. L'équipe s'est déployée selon le plan de bataille initial dans la zone est du village conjointement avec l'équipe du sergent Treki pour interroger les civils. Nous étions dans le village. Tout était calme. Peut-être un petit peu trop calme. Moi et Wyatt, on est rentrés avec la caporal dans une maison. La famille qui était nous a servi le thé et nous avons discuté quelques minutes. Tout était si calme. Aucune information n'a été obtenue de la famille interrogée. C'est à ce moment que des coups de feu ont été entendus. Mon équipe est sortie tout de suite et nous avons pu voir une dizaine d'individus émerger de la forêt en nous tirant dessus. J'ai couru vers un muret pour me planquer. Je voyais plus Wyatt, mais je l'entendais râler comme à son habitude et à les insulter de tous les noms. Le caporal chef a dit au civil de se planquer, comme s'il n'allait pas le faire de même. Pendant quelques minutes, j'ai cru qu'on allait y passer. Cet type avait un bon armement, des fusils mitrailleurs et des grenades. On a été cloué au sol jusqu'à ce que notre équipe, celle du sergent, en arrive en renfort. L'échange de tirs a été soutenu pendant plusieurs minutes, mais nous avions la situation sous contrôle. L'un des hommes du sergent a été touché à l'épaule, et il nous a dit de contourner l'ennemi. Mon équipe et moi avons traversé le champ vers les cibles pour les repousser sans succès. Les renforts sont ensuite arrivés par Falcon, et un Hornet a pilonné l'orée de la forêt, faisant se replier les insurgés. Le sous-lieutenant a alors ordonné la poursuite. On a couru jusque dans la forêt en trompe pour dégommer tous ces types. Mais j'avais pas oublié les conseils du sergent instructeur. Faites gaffe aux pièges à con, qu'il nous disait. « Certains l'avaient oublié. Des mines explosèrent, des mecs sont tombés dans des trous avec des pieux, c'était horrible. C'est là, c'est là que les rebelles nous sont tombés dessus. J'ai presque pissé dans mon froc. Heureusement, j'ai plus de coronesse que ça. Le sous-lieutenant a fait ce qu'il fallait faire depuis le début. »« La frappe aérienne a été précise et très efficace. Nous avons pu reprendre notre avancée, sans opposition, jusque dans le camp que nous recherchions, à moitié brûlé. L'objectif était… »« Un désastre !» On avait perdu une dizaine d'hommes. Et le camp était certes trouvé, mais il était à moitié détruit. Clairement pas ce que j'imaginais. C'était juste quelques tentes avec une grande bâche comme mieux où manger. Une chance que l'on ait eu juste à aller tout droit.